Et salut à tous c'est Skyspirit, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comme chaque mercredi sur Epicube. Euh, et donc aujourd'hui on va faire un, survi un Survivor Zombie euh, Donc, donc euh, ce mec est chelou On a l'impression qu'il va aller sur la lune Bref euh, oui, donc on va faire un survivor zombie. Donc je vais rapidement vous présenter ce que c'est euh, un survivor. Bah, en gros, euh, t'as des armes, t'as des zombies. Il faut que tu bulles les zombies avec des armes. Voilà. C'était l'explication de 3 secondes. Euh, donc, hop, survivor. Euh. Bunker ferme. Moi, je joue souvent sur Bunker avec. Euh, avec. Euh, avec Renard de feu mais... Euh... Renard de feu c'est le pseudo Minecraft de Alex Duty. Oh, ok. Un petit lag de téléchargement. Ok, voilà, c'est bon. Hop, oui. Euh... Troller Unreal, d'accord. Voilà, faut essayer de survivre le plus longtemps possible. Bon, on va commencer hein. Oh, no. mais euh. Ok, c'est parti. D'accord. Là, comment fermer l'argent? D'accord, il me vole mon business. Ça c'est pas sympa de me voler le business. Hein. D'accord, voilà. Le recte de zombie. Alors, euh, AK47, c'est par où C'est par là. Merde Tu me lâches ou pas ah. ah là là, tout à fait D'ailleurs, je viens de me rendre compte... Ah oui, en fait, c'est de la merde, les dégâts de la K47 C'est parti, ça part sur... Un n'a un enculé qui a fermé les barrières merci je sais que je oh shit oh oh shit Eh vous venez pas sur moi. c'est mort j'espère qu'on va tous focus Ok, cool Oh 659... Sachant que le prix de la prochaine porte est de 695 Donc c'est pas maintenant Voilà euh... On pose 10 secondes Ah oui, d'accord Hop hop voilà un M16A3 Hop hop hop hop c'est parti défonçage de zombies il y en avait derrière moi c'est pas grave ce que j'aime pas c'est ceux au flingue Merci. Mais je sais, c'est pas les bonnes barrières donc on s'en fout, on peut les fermer 250 requis oh lol Mieux, 260, Non mais t'es sérieux mec voilà ah, c'est bien 4-4-5, voilà ouais, là on commence à avoir un truc un peu intéressant. Bonjour, hop là. 4-4-5, ok d'accord, merci. C'est quoi MC3, non. Il me faut un... Euh, je sais pas trop quoi, c'est pas grave. On peut être barre. Moi je redescends en bas perso. Je vais défoncer des zombies. Pour me faire de l'argent. Oh. Oh, en fait je vais remonter. C'est mieux. Mais, oh Qu'est-ce qu'il me fait là Ok, ça va. Je régène un peu. Là, qui sont vraiment dans la merde. Hein. C'est la merde noire. Hein. Ah mais je peux me l'acheter en fait c'est toujours mieux ça. Ouais. Euh... Ah, une... Oui, non, c'est carrément mieux celui-là. Mort instantanée. C'est parti. D'accord, en fait ça ne sert à rien mais... Euh... Bon, voilà, c'est tout. 116, c'est la tristitude chez moi. La grosse tristitude, go tunnel. Oh, écoute combien le tunnel ah, là Ah d'accord, en fait, j'ai déjà acheté vague boss. C'est boss fait de bonnes. dollars. Oh non, il va falloir farmer. Mmh. <rire> je tirais une balle. Je voulais pas la balle. Améliorer votre arme. Mmh. si On a de l'argent. Moi, je... bon, le pauvre. je crois que c'est un mec ouais oh oh oh oh oh oh oh oh oh, oh, oh. Eh pourquoi oh oh tous là oh oh oh oh Ah, c'est oh oh On tue, on tue, on tue. Ah là, non. D'accord, merci. Ils ont retélépédo Bob, mais il faut le laisser dans le couloir, c'est mieux. Pédobob Bob, viens là. On est avec toi. Euh, J'ai débranché mon écran de PC. RT. D'accord. Moi bah, si je débranche l'écran, c'est pareil. Pikowicz, boss terminé. Oui. Plus 500. Ok, c'est parti. La meilleure level 2. Voilà. Monnaie, monnaie, monnaie, monnaie, monnaie, monnaie. Attends, acheter acheter euh, des portes là. Il y a un mec, il y a des mecs qui sont à plus de 1000, c'est plus Pas de porte. D'accord. D'accord, oui, mais non, mais oui, non, mais si tu d'accord, le mec il a de mais j'ai rien d'acheter. Non, c'est vrai, acheter c'est mal, vous voyez, Drogue c'est mal, vous voyez. Oh, je peux revenir au spawn ici, merci. Explosion de la nuke. La nuke. Je fais combien moi euh, 460 dollars. 460 dollars. Oui, 460 dollars. Vous avez du café. À... Dégâts de 2, 5. Ouais. Voilà, c'est pas le meilleur. Vas-moi dire. Euh, ça, ça coûte combien 800. Oh, tu sais rien, mais y'en a qui faut l'acheter. Ah oh moi oh, oh. Oh, bah, j'ai rien demandé à la base à la base je voulais être sympa avec vous. Vous voyez comment vous me parlez mal. C'est un truc de fou quand même quand même parle mal là les zombies. Oh oh les zombies sérieux. D'accord. Bonjour monsieur. Bonjour. Hop, bon, je retourne en spawn, je vais aller buter les zombards. Alors, est-ce qu'il 8, ça va, c'est pas trop, c'est pas trop pour moi, mm -hmm. d'accord. Mais, quand j'arrive, toujours, il y a tout le monde qui bute les zombards, ça m'énerve. Euh, c'est toujours passé d'accord, merci. Mais, euh, oh, je suis, euh, hein. Voilà, si quelqu'un compris ce que je voulais dire. C'est tout Combien ça MPS Oui, ça c'est 4-4-5 Moi je suis à 5-2-5-8 Ça c'est très mal Mal Si c'est mal, vous voyez Si c'est mal, vous voyez Mettre là met... Voilà Mais Oh C'est quoi ce focus là Merde alors Putain mais oh. le focus Oui d'accord, oui non mais... mais.. les mecs s'ils crèvent déjà à la vague 15, même pas la peine. Hum. Hum, C'est pas grave. On va voir la map comme ça. Alors là c'est sorti de la map. Je sais pas si la map est buggée Non c'est. Ça... Parce que des maps buggées des fois. Genre il y a des trous, tu peux sortir euh, ici les arbres que normalement t'as pas le droit. Je vous dis, je vous Je vous, hein. vous dis pas que c'est pas un petit peu le bordel quand tu sors. Un peu beaucoup même plutôt. Mais euh, voilà. sont les autres mecs peut passer hmm. quelle belle orthographe il ya des trous ah, attendez ça c'est pas le spawn à la base ah si c'est là où on pop il y a en dessous de la map d'ailleurs euh, ça il ya un, un un bloc il ya des trous ah découvrir les dessous de la map avec ses spirites encore des trous oh. Ah d'accord les blocs là ils font ça avec des gens des, des, des... des armes stand la merde on va pas se mentir c'est vraiment même c'est vraiment même beaucoup la merde en attendant moi je regarde ça d'accord c'est plutôt bien mmh, très bon à faire je mange en plein maison bon, le chocolat On tient de la redstone cassée Faut mmh, casser aussi là, la redstone Mais s'il vous plaît, quoi, il y a deux zombards. Faut pas vous planquer. Oh voilà. Bon, oh, on passe par là. 1238 c'est parfait pour s'acheter euh... vers l'extérieur oh, qu'est-ce que ça fait what the fuck what, what, what, what, what, what, what what Régène, c'est si ok. Vous... Ah mais il y en a aussi là Mais what Mais foot foutent là Il n'y a pas de porte. Putain, il y a tout qui se pète la gueule. Oh. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. La porte est buggée. ça fait combien de temps que je fais la vidéo on va le voir tout de suite très bonne question déjà si tu peux supprimer si tu as été avant hum. tu... d'accord on voit pas la longueur. Mmh, mmh. Bon, bah, je sais pas la longueur. On va s'en refaire une alors. Hein. Mmh. On s'en fout au pire. Allez, on s'en refait, re... refait une. Oh. Sans laguer, s'il te plaît. Je te parle. <rire> non, je l'ai pas. <rire> Le mec, il est vénère. Oh, qu'est-ce que ça me fait? Vous avez été déconnecté du serveur. Ah bah tiens euh, connexion Lost. Merci Free. Oh, hop là. Hum, qu'est-ce qu'on va se faire Je sais pas. Ah, il doit faire pire d'accord plutôt prendre conflit c'est mieux moi mmh. bon, j'ai aucune idée de la longueur de la vidéo perso mais euh, voilà nous devons acheter ce kit sur le hub d'accord merci merde merde Merde. Oui, il n'y a que des merdes. Mais, oh Touche de sprint. Mmh, tant de violence, je fais du bruit partout. Parce que je m'en bats les couilles. Ah bon, on n'est plus... Ah, plus après. Après qu'on vous ouvre des trucs, hein. En pleine vidéo. Hein bon voilà. Euh, cette équipe est pleine. Vous avez rejoint l'équipe jaune, oui Allez, rejoignez le jaune, c'est bien le jaune. J'espère qu'ils vont pas rejoindre le vert. Yes J'ai déjà dans l'équipe jaune. Ok, d'accord. Déjà, les verts, hein. Voilà, je peux pas dire que c'est la merde pour eux, mais un peu, quand même. Euh, était par là. Lolo, casse le bloc en sautant, parce que je suis un radin. Merci. Miam Miam Miam Miam Miam Miam je sert à rien. Faut pas l'acheter. Oui, c'est bien ça. Bon, on va te faire un truc intéressant. Juste pour... la bouffe. Salut. Ah oui, d'accord, Non. En non. Fait, c'était mieux Non. Moi, je suis d'accord. Ok. Technique pour se taper la cruste chez les gens. Bon, déjà. D'accord, ensuite ça, ça te rapporte rien. Ah, oh, c'est pas du bon bois. Je pensais que ça te rapportait euh, quand même des planches. Non. Mais non. Solitude, le retour, nouvelle génération. Non Comme du bois Notre métier sera bûcheron plus tard. Non c'est pas vrai. En fait, je sais pas ce que je ferai. Hop. on continue. Non. D'accord. Bon bah. C'est quoi Un truc trop drôle c'est ça ok il va le poser regardez la construction c'est trop beau regardez ça pose les blocs un par un voilà on voit les fondations et puis en dessous là il y a les genres de sous fondations un peu bizarre c'est des petites là c'est des moyennes ok d'accord oh, oui en gros ça a construit le machin ça va me faire pop des blocs sur la gueule Attends, je vais essayer de monter on essaye <tousse> ok ok ok Oh non oui non oui oui oui non merde ok c'est pas grave on a réussi un peu on est monté sur le toit faut pas casser le bloc dans le royaume moi oh, c'est quoi d'accord le mec il dit mais oui non mais oui non mais si tu veux oui non mais donne moi de la tnt vas-y voyez faudra peut-être attendre les assaumes voyez non On va juste... Je vais juste vous montrer. faut juste que ça vote. Déjà, je vais m'acheter de la bouffe. Ce serait pas con. Alors, mon euh, bouffe. Voilà. On a de quoi manger. Ah merde, j'en ai acheté 20. Je croyais que j'en je avais acheté 4. C'est pas grave. J'ai vraiment de quoi manger. Là, c'est le gros festin. <rire> Non. <rire> Haha. Euh... Mais les mecs, ils ont toujours pas fait la forge. Ah. Merde. Mais non, ça sert à rien. Hum. Bref, c'est pas grave. Alors, pierre manquante, 0, voix manquant, 85. Non oh, Ok, allez hop, tu as les Oui, je sais, je suis bizarre. m pierre ce qu'on s'appelle ça? C'est l'anthésit je crois que c'est comme ça que ça s'appelle Hop. hop voilà. Petit mineur de pierre. Hop, hop, hop. Hop, voilà, en mine de la pierre, on est content Ah oui, d'accord. Bon, je pense que hein, elle déjà ils sont le double de nous. Pas le bébé Ah mais c'est bien ça. d'accord nous on est à l'âge 1 voilà je demande de passer à l'âge 2 puis bon ben voilà âge 3 oui, bah ben, non mais oui non mais nos problèmes waouh mais putain mais zombard quoi please ok nos problèmes le zombard je l'ai buté totalement vrai Voilà, bon je pense que ça va être la petite game, je vais me faire recte, mais bon. Parcelle petite. On va peut-être attendre les assauts, voyez. Non, moyen. Moyen. Mais... Oh t'es sérieux Ils ont construit une mine de pierre Non mais... Ah oui c'est vrai merde, j'ai beauté pour plus. En fait, faudrait que je me la ferme parce que... Pour la mine de pierre, parce que bon, voilà. Bon. passe à l'âge de... Ah oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, on est content On passe à l'âge de... fast Oui. Oui, enfin. Et... alors par contre ce serait peut-être pas mal de s'acheter s'acheter un stuff au lieu de prendre des screenshots hein euh, non sérieusement ce serait pas mal de s'acheter un vrai petit stuff voyez euh... Regardez dans les commentaires la référence de me voyez euh, d'accord oui non mais c'est de la merde Euh, oui, d'accord. Oui, non mais je vois totalement... Voilà. Viens, on peut revenir Ar...murie... Ah, voilà. Et puis en fer. Là, on est content. Ensuite, hein, je vais aller demander construction de l'armurerie. C'est parti. Ça part sur une demande de construction de l'armurerie. Alors, euh, armurerie, atelier, je vais, vais Fléchette, écurie, armurerie. Mais... Bois. Oh, la dèche. Ah non, c'est bon. voilà je vais vous montrer ok c'est bon, c'est accepté alors on va te la faire là non c'est moyen d'accord merci par contre la porte tu te casses s'il te plaît ça me stresse les portes bref euh, parcelle moyenne c'est parti porte t'es moche voilà. Vous ne pouvez pas ouvrir ce menu. Allez, mets de la pierre, mets de la terre, mets de la terre, mets de la terre. Oui. Bon voilà. Non, on est trop là en bois. Ah bah tiens, oh, le PVP arrive. Bon oh, c'est ce fait. Ah oui d'accord. Ouais ouais je vois je vois le truc ouais. C'est l'armurerie hein. T'es content, tu montes sur l'armurerie. Parce que t'aimes ça monter sur les armureries. Bref. Juste t'aimes monter sur des armureries. C'est tout. Oui. Oh Putain de vieux. Non la armure voilà c'est mieux si j'enlève la mienne euh, ouais bon tu vas te la mettre là hop hop hop oui je suis un maniaque oui mais le chenille est mieux qui avec succès bravo. Bravo bravo, bravo bravo, bravo Bravo, bravo Bref Bravo Quand on meurt, on perd notre stuff euh... Oui Ça va nous aider en combat, les chiens Oui Ok, chenille Chenille, c'est moyen, pareil On va te la mettre là Moyenne, nickel. Ça me stresse. Non, elle est trop grande. What? Mais... C'est une petite Mais c'est une grande, c'est quoi Oh lol, me dis pas qu'il y a plus de petite, quand même. on oh, va essayer sur une grande non je crois c'est une petite on s'est carrément fait baiser ok merci hum, hum. Hum, bien un petit message d'épicule. tu vois tous les cheats possibles et inimaginables passer c'est drôle ah d'accord oui oui bonne journée les full games ça me tente pas trop je sais pas pourquoi mais je sais vraiment pas pourquoi les full games ça me tente pas trop oui oui allons-y voler la place. Tu peux pas faire de chenille. Go miner du bois. Oui, non. Ah. <rire> ah. Hum. Ah. Bref, t'as compris, hein? <coughs> Hop là, c'est parti. Ah Bref. lalalala lalalala lalalala lalalala lalalala je lalalala je lalalala lalalala lalalala faire euh, trop grand chose mais bon voilà bref nananana, nananana. Euh, tire fléchette c'est où ça tire fléchette tire fléchette non oui non allo tire fléchette non oui non ah voilà tire fléchette <rire> tout h3 Acheter des flèches hyper... Flèches explosives, d'accord Comment on les lance D'accord. Et c'est où l'arc en fait Mais c'est où l'arc <rire> J'ai pas tout bien compris le tire fléchette là quand même. Hein De grandes parcelles, machin. On va essayer de finir. Construire. À quoi ça sert le level? Euh... Ah si je sais. s'enchante Merde. Oh, On a level 3 Oh, merci. <tr Bab Affairsarently> Je crois qu'on va se faire niquer. C'est ça, on va se faire niquer. H3, il nous faut, mais ben oui, mais on l'a acheté, l'H3. Non ça va à jaune, c'est pas beaucoup dans la rue. Ah bref. Ouais. Oh les assauts. D'accord, on va se faire défoncer, voyez. Attends, achetez-moi le level 3. Merde. Oui. Mais vénère, oh. non, je sais pas. Oh merde <rire> Bref, bon, moi j'ai pas glandé grand chose dans le royaume. Vrai dire, mais euh... Je veux remonter les murailles. Oui. Moi j'attends. Je suis là avec ma TNT. Les bleus sont totalement en face. Hop, voilà. Voilà, voilà, oui. Ah. D'accord. OK Bonne journée, au revoir. hâte bleu. Merde, j'écris en mage, on s'en fout. Oh putain de sa Je retourne dans mon royaume. OK, c'est bon. Euh, c'est quoi ça Acheter des objets de destruction. Attends, bon, parce que c'était le tire fléchette. Je vous préviens, je vous le dis, parce que pour la vidéo de vendredi si je parle comme une merde, c'est normal, on va me poser l'appareil. Yes Mais, on n'est pas passé H3 Oh, shit Choisis ton équipe, Overfraezy, mais tu n'as pas le choix. 141 bois, ok. Mais, ils avaient pas fait l'H3 déjà Boa boa boa boa boa bois, Ah bois, Ok, c'est parti. Ok, ça dure une minute. Mmh. Terre fléchette. Toujours pas d'arc bon, Si quelqu'un sait ou que c'est les arcs, un peu me dire. Dans hein les commentaires, pareil. Ah, ça me ferait plaisir parce que bon, c'est cool d'avoir des flèches. Mais si t'as pas d'arc, t'es dans la merde. Euh, qu'est-ce que c'est que ça Oui, non, j'ai déjà été. Je me perds avec trois maisons. Dans le village. Merde Putain il y a des bleus. J'ai pas remarqué. Mais what Le mec il va trop rapidement. J'ai en mode... Euh, épée fer. Mon épée Elle est morte Ils ont tué mon épée je vais aller m'acheter des armures. Et bediames, ok, ok, ok, ok, ok. okay. Attention Bonjour ah. Buté. On va. Ah merde, c'était tiré du bar, ça fou. il faut guilde, oui d'accord, oui c'est bien, mais le but est vain quand même au hein bon, moi le pvp voilà what mais t'es sérieux, putain voilà mine de pierre attaquée mais 20 je sais pas ce qu'il a comme enchante mais c'est trop pété putain mais mais please mais 20 il est chiant hein. je sais pas ce qu'il a comme enchante mais il meurt jamais genre y a 4 mecs mais mais what je comprends pas comment ils arrivent à courir attendez mettre f3 voilà ah oui d'accord mais putain mais bon, je sais pas combien de cartes de dégâts ah, je vous l'avais dit, on allait se faire niquer. Ouais. Il aurait peut-être euh, Il a peut-être eu raison qu'il fallait... Il fallait... Mais, ta gueule, toi... Spawn Mais, putain... Hmm. Putain, m'énerve. Ah oui, d'accord. Oh, bon, en même temps, c'est plus intéressant s'il y a plus d'équipes mais... Bon, voilà. Dommage. Bon. Je que en fait faut rush le le level 3 et bon bah je pense que là on va s'arrêter sur ça hein mmh, ouais. Ouais, je pense c'est pas mal donc si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker armure en cuir commenter voilà sans armure où ouais, il y a plein de sans-armure avec des vocales sur la tête, des vocaux, et bref je sais pas. Euh, casque ah oui peux s'acheter des vitres ça coûte combien moi j'ai combien ah d'accord bon, bref euh, n'hésitez pas à liker commenter partager vous abonner tout ça et donc on se dit à plus pour euh, la vidéo du week-end qui sera sur un sur une vidéo euh, tranquille euh, sur euh, un autre let's play que Minecraft donc on se retrouve Dimanche Salut à tous, c'était Skisspirette. Au mmh. Bref, voilà. Ouais. Ça lag un peu sur le hub. Voilà. Là, ça lag plus. Bref. Lui hmm. mm -hmm. mm -hmm.